Bon. Bonjour à tous, bonjour à tous les adhérents, les adhérents, les militants, les militantes de la Fédération syndicale mondiale et à tous leurs amis. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux de la Fédération syndicale mondiale à Athènes avec mon collègue Olivier Cardo. Je me présente, Christophe Glasser, je suis le secrétaire général de l'Union des syndicats de Monaco. Et vous allez vous demander, mais pourquoi sont-ils là aujourd'hui Olivier, si peut-être tu peux y répondre voilà, donc Moi, je me présente tout d'abord. Je suis donc secrétaire général adjoint de l'Union des syndicats de Monaco et responsable donc aux relations internationales. Et il a été important pour nous aujourd'hui d'être présent au siège central de la Fédération syndicale mondiale pour tout d'abord faire une rétrospective sur ce qui s'est passé depuis plusieurs années maintenant à l'Union des syndicats de Monaco puisque nous avons entamé des discussions euh, pour regarder un petit peu de plus près euh, pourquoi nous étions donc adhérents euh, à la Confédération Européenne des Syndicats, euh, quelle, était la, quelle était la politique de cette Confédération Européenne des Syndicats et surtout euh, qu'est-ce qu'elle avait en commun avec euh, notre organisation. Et nous nous sommes aperçus au fil des débats que euh, la Confédération Européenne des Syndicats aujourd'hui ne représentait plus pour nous, du moins, euh, l'intérêt des travailleurs euh, mondiaux, et c'est pour cela que, à notre dernier congrès, donc, qui a eu lieu il y a maintenant deux ans, nous, euh, nous avons pris euh, la décision de nous retirer de cette confédération européenne des syndicats, qui pour nous ne représente plus l'intérêt des travailleurs. Donc nous sommes attelés à ce que notre affiliation internationale corresponde tout à fait à nos statuts, hein, c'est-à-dire à la valeur de nos statuts, euh, qui sont basés sur la lutte de classe et de masse, et c'est pour cela que nous avons décidé de nous rapprocher sensiblement de la Fédération syndicale mondiale pour dans un premier temps à l'issue de notre congrès qui s'est déroulé en mars dernier devenir observateur au sein de la Fédération syndicale mondiale et à notre prochain comité général nous espérons que nos syndicats décideront d'une affiliation définitive à la Fédération syndicale mondiale car pour nous euh, elle reste une, une fédération de lutte de classe et de masse et il y a bien sûr un intérêt commun pour tous les travailleurs d'y adhérer, pour toutes les confédérations européennes d'y adhérer. Nous allons travailler donc à, ce, à cette échéance-là et donc nous aurons une réponse dès notre prochain Comité Général. Nous, nous espérons que la définitive à la, la Fédération syndicale la Fédération syndicale mondiale sera adoptée. Donc ce n'est pas anodin euh, cette décision de quitter euh, la CES et, euh, de prendre un statut, hein, en tout cas de le demander ce statut d'observateur à la FSM, Olivier l'a bien rappelé, sur euh, nos fondamentaux de lutte de classe et de masse, euh, et c'est une nécessité aujourd'hui en Europe comme partout dans, dans le monde, et nous appelons aussi euh, de tous nos voeux l'ensemble des syndicats européens de lutte de classe et de masse à porter dans leurs organisations les mêmes débats, les mêmes discussions, les mêmes réflexions que nous avons pu avoir nous, syndicalement, à Monaco, en toute modestie, bien évidemment, je vous dis ça, avec la plus grande humilité, mais c'est une question qui est cruciale de se demander si euh, votre combat quotidien, euh, vos fondamentaux, comme nous, de lutte de classe et de masse, ils peuvent trouver une véritable euh, en tout cas suite euh, dans euh, la CES pour nous ça a été un débat très enrichissant parce que ça nous a permis aussi de se repositionner syndicalement de repositionner notre mouvement euh, dans le tout petit pays qui est Monaco et ça a été extrêmement intensif de pouvoir porter des débats beaucoup plus haut que le simple carreau cassé du fond de l'usine qui est certes une nécessité quotidienne mais qui ne peut pas être décroché d'une vision beaucoup plus large. On vous remercie euh, de nous avoir écoutés, on remercie l'AFSM pour son accueil très chaleureux, on remercie bien évidemment le camarade euh, Georges Mapricos pour son accueil avec toute son équipe et on vous souhaite vraiment euh, des souhaits de, de fraternité, de solidarité, pour que faire ensemble, demain, nous puissions mettre fin à l'exploitation de l'homme par l'homme. Merci à tous. Vive l'AFSM, vive l'USM et vive la lutte de classe. Merci à tous.